Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur le verre du décor des salles de cinéma, et où, bien sûr, sur un moment où il faut arriver à la fin de ce format. C'est la dernière anecdote, et j'ai pas forcément eu envie de vous faire une grosse anecdote ou de vous réserver quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que, déjà, c'est un format que j'ai bien aimé faire cette année. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, dans le sens où ça m'a permis de partager plein de choses sur mon métier, et aussi de vous faire découvrir, peut-être... Quelques petites anecdotes ou histoires ou éléments qui font que vous n'allez pas regarder la salle de cinéma de la même manière maintenant. Euh, mais surtout, en fait, je me rends compte que, au-delà de ça, ça m'a fait prendre conscience que je devais la passion que j'ai aujourd'hui pour mon métier à plein de gens. Et en fait, j'ai surtout envie de leur dédier cette dernière émission. J'ai envie de remercier en fait toutes ces personnes qui m'ont accompagné. J'ai envie de remercier Nathalie qui a été la première personne à se dire « vas-y » je lui ouvre les portes de mon cinéma et je lui permets de rentrer dedans. J'ai envie de remercier tous les collègues que j'ai eu dans le premier cinéma où j'ai bossé, que ce soit Lucie qui m'a formé au tout début, euh, que ce soit ensuite Mathilde avec qui j'ai découvert plein de choses, que ce soit Yves, que ce soit Adrien, Anaïs, Eddie, Marianne, Déborah, je pense à tous ces gens avec qui j'ai eu le bonheur de commencer à bosser là-dedans. Je, je pense à Sandrine aussi, avec qui j'ai partagé plein de petits moments. Je pense à Kevin, qui encore aujourd'hui fait plein de vidéos sur la chaîne. Toutes ces personnes-là que vous connaissez un peu, parce que c'est des personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne. C'est des personnes qui ont déjà fait des vidéos avec moi, ce sont des personnes qui ont déjà eu l'occasion de participer à des formats. C'est des gens qui ne vous sont pas inconnus. Et bien, toutes ces personnes-là, j'ai vraiment envie de les remercier. Parce que sans elle, je n'aurais pas la passion que j'ai aujourd'hui pour le métier que je pratique. Je n'aurais pas le même bonheur chaque jour à aller travailler et à me dire que ce qui me motive, ce n'est pas uniquement le fait de bosser dans un cinéma, c'est de bosser dans un cinéma avec des gens avec qui non seulement on sait qu'on va bien travailler, mais surtout avec qui on sait qu'on va bien s'amuser. C'est ça en fait que j'ai envie de retenir. Au bout de toutes ces anecdotes, au bout de toutes ces petites choses, c'est à quel point ça peut sembler bête. Et je pense que tous ceux qui bossent dans un métier, qui les passionnent, et qu'ils aiment, vont certainement vous dire. Mais l'environnement de travail, on doit son bien fondé et sa justesse, et surtout la passion qu'on en a, grâce aux collègues qui partagent nos journées. Et ces collègues-là, c'est à eux aujourd'hui que j'ai envie de dédier cette émission. Tous ces collègues qui m'ont permis d'adorer le métier que je fais, qui m'ont formé, je pense à Arnaud, et à Arnaud, mine de rien, de, aux deux Arnaud, qui m'ont apporté beaucoup de choses, je pense aujourd'hui à Eric, je pense aujourd'hui à Nicolas, avec qui je partage énormément de choses au boulot. Je, je pense à toutes les personnes dans le cinéma où je travaille actuellement. Que ce soit Pauline, Océane, que ce soit Ronan, que ce soit Marc, que ce soit Caroline, qui m'a accordé beaucoup de confiance, je trouve, en choisissant de me prendre dans un métier ou sur le papier, je n'ai pas de diplôme, mais qui pour autant, bah, ça lui a semblé évident que je continue à bosser là-dedans. C'est à eux que j'ai envie de dédier cette émission. Ce format, c'était au-delà des anecdotes, au-delà des bons moments que j'ai pu vous raconter, au-delà des, des petits instants ou des petites choses que j'ai pu vous faire découvrir, c'est ces gens-là. Sans ces gens-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Merci à eux. Et je finirai donc le format sur ça, sur un merci. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce format tout au long de cette année. J'espère qu'il vous a plu. C'est un format que j'avais envie d'avoir sur la chaîne depuis un petit moment, mais où il fallait quand même quelques années de boulot avant de pouvoir le balancer. Peut-être qu'il reviendra un jour, quand j'aurai plus d'années de travail et que j'aurai à nouveau des anecdotes à vous raconter. Peut-être qu'il reviendra à ce moment-là. Et d'ici là, n'oubliez ben, pas ce que je vous disais à chaque fois à la fin de cette émission, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.